Oui, je lance... plus vite vu le temps qu'il me faut oh, décidément Qu'est-ce que c'est que ça Tout est égal. Désolé. Ça avait pu démarrer. C'est pas vrai, il manque pas un fichier, quand même. Donc, mode panique... Euh, je retrouve plus mon fichier. Qu'est-ce que j'en ai fait e IPython, j'ai pu. Ah si, je me suis trompé de... Oui. Voilà. Désolé pour le contre-temps. <rire> si si mais c'est moi je me mêle des pinceaux euh, dans mes noms de fichiers. Euh... Euh, J'ai du mal le fermer celui-là. Hein? Je suis où là? Qu ce qui se passe ça c'est pour moi donc euh, excusez moi pour le pour le petit contretemps donc euh, c'est le but de cette petite conférence est de vous présenter euh, les possibilités euh, enfin, ce que sont ipython et jupiter en particulier, euh, le notebook, je pense qu'est ce bah, qui va le plus vous intéresser. Donc, euh, histoire de faire les choses euh, bien, la présentation est elle-même faite avec euh, Jupiter et le notebook, d'accord En mode présentation. D'accord Donc, bon, on aller dans le vif du sujet, on ne va pas tarder. Donc, un petit peu d'histoire, hein, pour situer un petit peu tout ça. Donc, au début, il n'y avait que Hippiton. Hippiton existe toujours. Hein Donc, Epiton, qu'est-ce que c'était eh C'était un shell évolué, un shell Python évolué. Enfin, c'est toujours un shell Python évolué. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous lancez Python en, sans argument, ça vous, vous avez un shell interactif auquel vous pouvez euh, envoyer des commandes et, qui sont interprétées et avoir immédiatement le résultat de l'exécution. Le, mais il est un petit, peu, un petit peu frustre. Alors, vous avez aussi IDLE, mais le problème d'IDLE, c'est qu'on a des couleurs, c'est sympa, on a de la documentation, mais il est extrêmement lent. Alors qu'avec ePython, on a un shell, hein, aussi réactif que le Python euh, standard, mais avec en plus de la coloration syntaxique, euh, de l'autocomplétion, une aide en ligne, euh, l'historique des, des saisies et des résultats. Alors ça paraît rien comme ça, direct historique des résultats, mais ce qu'on appelle des résultats dans ePython, hein, e python affiche la dernière expression évaluée. Donc les résultats ce sont des objets. Donc, avoir l'historique des résultats, c'est-à-dire qu'on peut accéder à tous les objets qui ont été produits hein, pardon, pendant la session ePython. Euh, e Donc, ça a son importance, en particulier pour la gestion euh, mémoire. Euh, vous avez une aide en ligne, vous avez des commandes système, vous avez accès aux commandes du Shell. Vous pouvez faire des LS, des CD, des dir, des rmdir, tout ce que vous voulez. On va voir comment tout à l'heure. Il y a des commandes propres à ePython, hein, euh, des commodités qui vont apporter une plus-value. On va en voir en petit détail tout ça. Et puis après, vous avez, pression, vous avez la possibilité aussi de vous intégrer à n'importe quelle boucle d'événements euh, d'un toolkit graphique. Alors pourquoi À quoi ça sert ben Justement, le but d'un shell interactif, ce n'est pas d'écrire de, des scripts, hein, c'est d'expérimenter, hein, d'interagir. Donc on peut expérimenter avec des données scientifiques, si on utilise Python dans le cadre euh, euh, euh, scientifique. Mais ça peut être n'importe quoi. Et par, en particulier, si vous voulez expérimenter avec des toolkits graphiques, soit Qt, Q, v, WX, ou GTK, eh bien vous pouvez grâce à cette intégration euh, monter de manière interactive hein, hop, je crée une fenêtre GTK ou QT, hop, je rajoute un bouton dedans, euh, une zone de saisie etc. et pouvoir comme ça apprendre de manière interactive euh, comment construire des interfaces graphiques et vous avez aussi euh, PyLab, je ne vais pas insister dessus c'est un environnement qui vous permet de restituer au démarrage euh, un environnement l envi enfin la couche euh, de... Con euh, ça charge NumPy, SciPy, MyPlotLib et les commandes de, de compatibilité euh, Matlab pour euh, ceux qui viendraient de Matlab. Et donc, et Python n'en est pas resté là. Hein, ils ont ça a continué d'évoluer et puis ils se sont dit ben c'est intéressant une interface graphique mais c'est un petit peu euh, une interface texte pardon mode console c'est intéressant mais c'est un petit peu limité. Surtout si on veut afficher des graphiques ou du texte un petit peu plus riche à l'intérieur. Donc, ils ont inventé le notebook. Alors, le notebook, c'est une interface euh, web, donc interactive, avec laquelle on va pouvoir. Euh, euh, toujours, on a toujours cette interactivité, la possibilité de rentrer du code, de l'exécuter, de voir immédiatement le résultat produit, mais avec tout un, des tout un, un avantage d'un affichage riche. Hein? C'est-à-dire que dans un seul document, on peut à la fois. Euh, notez des commentaires, notez du texte riche, avec une mise en forme du grade, d'italique, des listes, des titres donc tout ça avec, via euh, le format is Markdown donc le, mar le Markdown c'est le même que celui de GitHub donc si vous êtes déjà habitué à écrire de la documentation, des messages dans GitHub vous vous retrouvez euh, tout à fait euh, à l'aise la, avec le notebook, vous pouvez même euh, rentrer des fragments d'HTML vous pouvez insérer des formules mathématiques et là vous utilisez euh, la syntaxe euh, LaTeX, pour ceux qui connaissent. Donc, insérer, exécuter du code Python, mais aussi mettre des images, des vidéos, euh, toutes sortes de choses que, que HTML5 peut rendre. Hein, on est vraiment dans un environnement HTML5. On peut capturer les sorties de Matplotlib, qui est la bibliothèque euh, de graphing euh, Python euh, dans le monde, euh, on va dire, graphes mathématiques et scientifiques. Et bien plus encore, on verra, on peut même créer des mini euh, interfaces utilisateurs avec boutons et curseur, etc., dans le notebook. Donc tout ça, c'est quelque chose... Euh, on va voir des exemples, oui, parce que je vous dis, je vous dis euh, ce qu'on peut faire avec. L'idée, c'est de voir à quoi ça ressemble. Donc j'espère que j'aurai un peu plus de chance avec le réseau que ce matin. Hein? Donc, euh, des exemples hein, disponibles sur Internet. Ouais, ça marche alors, ah, vous voyez, euh, j'en reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais euh, GitHub un, euh, intègre de manière native un visualisateur de notebook. Donc, si vous mettez, si vos notebooks sont gérés sur GitHub, vous pouvez avoir le rendu directement euh, sur euh, GitHub. Donc là, c'est un exemple. Vous voyez, donc là ici, on a une cellule texte, donc qui met en place un certain nombre d'environnements, donc il n'y a pas de sortie. Donc là, il y a une mise en forme, un titre, du texte, hein, c'est bien présenté. Hop, là encore du code, avec une sortie graphique qui est capturée par le notebook. Et donc là, on peut créer toutes, toutes sortes de choses. Voilà, donc oui. Donc là, j'ai pris des exemples simples hein, pour ne pas vous assommer. De choses qu'on peut faire, on peut faire des choses beaucoup plus élaborées, hein, en allant crescendo, on va dire. Donc ça vous donne un petit peu, un petit peu le goût de ce qu'on peut faire avec Jupiter. Et on va voir comment tout à l'heure. Donc ici, voilà, ça, tout à l'heure, c'est une application plus pour le traitement du signal euh, son. Ici, c'est pour de la chimie, donc euh, un petit article sur la chimie. Donc vous voyez, on peut insérer euh, une vidéo YouTube, donc elle met un peu de temps à s'afficher, voilà. Donc on peut la jouer, mais je ne vais pas gâcher la bande passante ici, voyez. Donc là, avec le formalisme LaTeX, on peut insérer des formules. Dans le cas à présent, ce sont les formules de chimie, à écrire un texte explicatif qui est tout à fait lisible, bien mis en forme, du code, l'exécuter, avoir tout de suite le, le, le résultat. Serrer des images, encore une vidéo, faire des petites euh, calculs, etc., etc. Donc, ça, c'était l'intérêt ici, c'était de me présenter un petit peu la mise en forme euh, des formules, qui est tout à fait euh, très, une bonne qualité euh, typographique, on va dire. Je reviens sur oup, oup, oup, ici, voilà. Un petit peu euh, couvrir les différentes possibilités. Ici, ce que je voulais voir, qu'est-ce que c'était voilà, donc là, plus avec euh, du formalisme mathématique, des sorties, vous voyez. Donc, euh, l'intégration de, de, de différentes bibliothèques, NetworkX, c'est une bibliothèque qui est très connue si vous faites de, de la théorie des graphes en Python. Vous étiez NetworkX. Et NetworkX est naturellement intégré, une sortie graphique compatible avec le notebook. Donc, les graphes que vous traitez avec euh, NetworkX, vous pouvez les afficher dans votre notebook et voir exactement à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'était une chose intéressante à voir ici. Et enfin dans le dernier cas, dernier exemple, hein, de mettre, euh, si vous êtes euh, plutôt dans le traitement de l'image, c'est toujours intéressant d'avoir à proximité l'algorithme qui fait le traitement et le résultat du traitement. Et donc là aussi c'est tout à fait possible avec euh, le notebook Matplotlib. Donc ça c'est vraiment utilisable dans toutes sortes de contextes, hein, euh, différentes euh, disciplines scientifiques, où Python est très présent, hein, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens avec une coloration scientifique ici. Hein, il y a deux grands domaines hein, où Python rencontre du, du succès. Il y a le web, d'une part, et euh, le domaine, euh, le, le monde scientifique. Donc là, ça va être trop long, euh, on ne va pas insister. Hein, mais on peut afficher donc je vous des images, des traitements qui ont été faits, hein, puisque Matplotlib affiche aussi les images. Donc là, bon, on est tributaire du réseau pour cette partie-là. Donc, enfin Jupiter. Donc vous voyez euh, le, le, le notebook en lui-même c'est un, un, un projet en soi, d'accord. Donc du coup il a été décidé comme ça a connu beaucoup de développement, beaucoup de succès. Ça a été sorti du projet e Python et c'est devenu le projet euh, Jupiter. Donc du coup à partir de la version 5, euh, version 4 pardon de e Python, on est actuellement à la version 5 et des poussières. Le projet était e a été éclaté. Donc il y a la partie euh, le projet Jupiter qui va couvrir Notebook, console et Qt console. Alors Qt console, j'en parle pas beaucoup. C'est un, un, un positionnement un peu bâtard entre le notebook et console. Donc ça, c'est vraiment toutes les parties interface. Et derrière, Epython, vous allez avoir le Python e euh, classique qui est toujours disponible. Et euh, e Python en mode euh, kernel, en mode noyau. Hein, C'est-à-dire un petit serveur qui va communiquer avec le notebook. Vous avez aussi les iPy widgets. C'est des éléments d'interface utilisateur. HTML qu'on va pouvoir intégrer dans nos notebooks. Euh, J'en parlerai tout à l'heure, j'ai une petite démo aussi. Et puis deux, deux autres éléments, deux autres sous-projets euh, que je n'aborderai pas ici, puisqu'ils sont un peu hors sujet. C'est euh, parallèle parce que alors, le projet iPython se sont aussi lancés dans tout ce qui est framework euh, de calcul parallèle, multiprocesseur, multi multi-machine, avec différentes stratégies. Donc, ça, c'est un sujet en soi. Et euh, Traitlets, c'est leur système de conf interne qui est commun à, ces, à tous ces projets. Donc, l'architecture, comment ça se présente Donc, vous voyez, il y a le. Je peux pas trop me déplacer. Là. ça Si, c'est libre, il n'y a pas de fil. Donc, <rire> donc le, ici, vous avez euh, ce qu'on appelle le noyau. Donc, par exemple, ça va être euh, la IPython, la, e la boucle d'interprétation et d'exécution euh, Python, et qui va communiquer avec 0MQ avec différentes interfaces, soit Jupyter Console, une console euh, texte euh, classique on va dire, soit avec le serveur de notebook qui lui-même a ses données, par exemple son notebook file, où là on va voir les images, le texte mis en forme, les formules. Hein, ça c'est le Il déléguera au kernel l'exécution des cellules de code, et puis le notebook serveur lui-même communique avec euh, le browser via HTTP et WebSocket pour un maximum euh, d'interactivité et de réactivité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever le main à m'interrompre. Hein. Euh, alors, Epiton ben, lui-même, voilà, euh, l'état euh, actuel. Donc, il avait la possibilité d'interagir avec Epiton soit directement avec euh, la sortie et l'entrée standard, soit euh, via le protocole 0MQ, qui est une pro enfin, via 0MQ qui gère le, la communication, et le protocole qui est à base de JSON. Et donc là, c'est la partie, c'est le, le mode euh, noyau de Epiton. Et là, on voit va communiquer avec les interfaces Jupiter. Donc ça, c'est pour l'architecture euh, interne. Maintenant, pour des, les choses plus en pratique. Alors, du fait de cette séparation euh, euh, des, des, des concerns, des soucis, on va dire, euh, Jupiter il peut fonctionner après tout avec n'importe quel noyau implémentant le protocole. Et de fait, euh, plus de 70 noyaux sont déjà disponibles dans divers langages. Donc y a pu, on, est pu, euh, on peut utiliser euh, le notebook avec autre, d'autres langages que Python. Donc ceux que ça intéresse pourront suivre le lien. <rire> donc, voilà, donc on va, je vais vous présenter un petit peu, assez rap rapidement, IPython euh, e en mode shell, euh, donc interaction directe par euh, entrée et sortie standard, et Jupyter console, avant de passer aux choses plus euh, plus visuelles, qui sont le notebook. <rire> donc si on regarde, si on lance les deux côte à côte, donc on voit rien, <rire> voilà, bon, <rire> euh, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, ça c'est exactement la même chose, il y a juste euh, un, le, le message d'entête tête qui vous dit, ici vous êtes dans Jupiter Console, ici vous êtes dans euh, e IPython. Donc, par contre, euh, fondamentalement, euh, les choses sont un petit peu, plus di sont un petit peu différentes. Hein? <rire> C'est que quand j'ai lancé la commande Jupiter, je ne l'ai pas forcément vue, mais ça a lancé deux processus euh, le processus Jupyter console, qui affiche la console graphique, et derrière le noyau Python. Python. Alors que, voilà. Et donc, euh, je alors ça, je, si je précise rien, il va lancer un noyau s'il n'y en a pas d'existant, mais je peux très bien demander à Jupyter console de se connecter à un noyau existant éventuellement distant sur une autre machine via SSH. D'accord? Donc ce qui me permet d'interagir avec un processus Python qui tourne a priori n'importe où. Et donc euh, voilà. Donc, plusieurs consoles Python peuvent partager le même noyau, mais attention, c'est un même noyau, monosread, donc c'est le même environnement. Donc s'il y en a un qui occupe, s'il y a une, une des consoles qui lance une commande, euh, l'autre console en attendant est bloquée, puisqu'il travaille vraiment sur le même, le même, le même noyau. Alors que si on lance Epython, euh, e donc là, il y a un seul processus et on communique directement avec lui via stdin, stdout et STDR. L'intérêt, bon, c'est déjà ça consomme moins de ressources et aussi, ça permet aussi d'utiliser Epython comme un shell système. C'est ce que je fais maintenant depuis peu. Parce que quand vous allez envoyer des commandes système, éventuellement interactives, comme vous avez directement sur l'entrée et la sortie standard, vous pourrez interagir avec elles. Alors que via le protocole 0MQ, ce n'est plus possible. Alors là, je voulais faire une petite démo, mais je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps. On pourra revenir dessus euh, tout à l'heure éventuellement. Hein, j'ai déjà passé un quart d'heure là. <rire> Donc, euh, je vais, reviendrai éventuellement sur la démo en, en fin de séance si j'ai du temps. Euh, vous pourrez les faire elles-mêmes. Euh, Il <rire> y a des slides cachés qui ne sont pas affichés. Si vous avez récupéré le support, euh, vous avez le détail de la manip à faire. Donc, euh, qu -ce que, quels sont les services fournis par ePython Alors, que ce soit en mode console ou en mode Notebook, euh, ça va, on va retrouver les mêmes services. Sauf que dans le mode Notebook, on aura la possibilité d'exploiter les services graphiques et pas en mode console. D'accord Donc, avec ePython, euh, euh, e vous voyez, c'est un shell évolué, donc il permet la coloration syntaxique, la complétion automatique, et aussi euh, la possibilité d'éditer assez confortablement du texte, euh, que ce soit en mode console ou en mode notebook. Et puis Python, par définition, affiche le dernier résultat, enfin le résultat de la dernière évaluation, sauf si c'est non. Donc euh, là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu plus, vous voyez, je suis en mode console, et là j'ai pu rédiger assez confortablement euh, toute, une, euh, toute la définition d'une classe. J'ai pu euh, l'instancier. Hein, évaluer, euh, appeler une des méthodes. Et là, je vois que par introspection, de manière euh, très commode, sur ma propre instance de mon propre code, euh, si je fais euh, démo point et j'appuie sur tab, j'ai un petit menu qui apparaît euh, avec euh, la complétion automatique. Donc, on va retrouver ça aussi en mode notebook, mais sur une présentation différente. Et là, pour le coup, là, je prendrai le temps de faire la démonstration. Euh, on a une documentation en ligne. Donc, vous connaissez peut-être tous déjà la commande help de Python, qui vous permet de consulter les docstrings, donc la, la documentation embarquée d'un objet. Eh bien, on a des raccourcis avec IPython, hein, avec la syntaxe pour l'interrogation. Vous mettez après en préfixe ou en postfixe, ça vous permet d'avoir euh, d'afficher la documentation de l'objet. Et euh, si vous voulez avoir carrément la définition de l'objet, avec le double pourcent double, double point pour d'interrogation, vous affiche le source. Euh, du code en question. Donc euh, là, il y a une petite session, je me rends compte que ce pas très lisible. Hein. Donc, on utilise, euh, voilà, euh, on définit une chaîne, hein, s. bonjour Python, bonjour la Pycon, s.capitalize.interrogation, et hop, ça affiche directement la docstring, la documentation concernant cette méthode. Voilà, on peut interroger n'importe quel objet. Là, j'ai euh, et là pour montrer qu'on peut avoir le source s'il est disponible, je me suis arrangé pour importer euh, un objet, une définition dont le source code de source pardon, est disponible. Et donc euh, si je fais deux points d'interrogation sur euh, un objet ou une fonction particulière, il va vraiment se positionner vraiment sur la définition de ce, euh, ce petit code source. Donc ça permet euh, vraiment de se rafraîchir à la mémoire pendant qu'on fait euh, une petite exploration interactive. Alors, on peut exécuter, effectivement, des commandes du shell. Pour ça, on a une syntaxe particulière. Donc, ça marche là avec la commande « point d'exclamation ». Et le reste est passé tel quel au shell du système. Donc, euh, par exemple, ici, donc, ça marche aussi bien en notebook qu'en qu console, sachant qu'en console, si vous êtes en Python pur, vous pouvez lancer des commandes interactives. Là, si je lançais une commande interactive, genre « top », je ne pourrais plus quitter. Et donc, me, je resterais coincé. D'accord euh, je peux le faire qu'avec ePython, euh, e euh, on va dire pur. Donc voilà, par exemple, la commande aide de Unix qui permet de consulter euh, les premières lignes d'un fichier, voilà, ou la commande, alors, voilà, je suis sous Unix, donc euh, voilà, ou uname, voilà, avec un petit tiret, tout, tout le truc est passé tel quel, et je récupère le, le, le, le résultat de cette, euh, cet appel de fonction. Donc ça, ça peut être très commode. Dans, euh, présent et iPython fournit les, des commandes propres ce qu'on appelle les ce qu'ils appellent les magics. Donc ça commande soit par 1%, ça s'applique à une ligne, ou double pourcent quand ça s'applique à toute une cellule. Alors la notion de cellule est plus dans le cas du notebook. Donc elles sont documentées telles qu'elles. Hein, soit, soit des commandes ligne, soit des commandes cellules, ou bien euh, les deux. Donc elles peuvent faire pas mal de choses hein, dans Python. Ça permet de définir des alias, donc des alias euh, de commandes. Hein. Euh, si par exemple je tape euh, en mode console, euh, LL, ça me fait un LSColor-L automatiquement dans le shell. Et donc ce sont des alias qui ont été créés a priori. Et donc, Je peux en rajouter. Ça peut activer un sous-système graphique, par exemple activer la capture euh, des graphes Matplotlib. On peut s'en servir pour enregistrer la session, mesurer des temps d'exécution, euh, faire euh, une recherche par euh, expression rationnelle dans tout l'historique des commandes qu'on a lancées, euh, des choses comme ça et donc il y a une commande magique pour consulter la doc des commandes magiques, c'est QuickRef. Donc euh, là, c'est pareil hein, pour tout ce qui est aspect console, euh, comme c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, c'est des démons que je garde en bonus euh, pour la fin, éventuellement. Je regarde l'heure. <rire> donc, le Jupiter, fameux notebook, donc, hein, beaucoup plus euh, riche, beaucoup plus intéressant, euh, Selon les applications, parce que le shell, euh, moi je l'utilise euh, à la place de bash, euh, en shell interactif, en shell système, et j'en suis très content. Alors, donc avec le notebook, on a toujours accès aux mêmes services que je viens de présenter, donc tous les services e IPython, mais on a en plus le droit à l'affichage riche des objets, donc je vais détailler là-dessus tout à l'heure, et plus la possibilité d'insérer du texte formaté en Markdown et en LaTeX. Et tout ce que HTML peut gérer, donc des images, des vidéos, euh, du son, hein, des petits players de toutes sortes pour jouer du son, et il n'y a aucun euh, souci. Et donc les documents qu'on a créés avec le notebook sont enregistrés au format IPYNB, donc euh, IPython Hi notebook, historiquement, ça n'a pas été renommé. Et qui sont des documents de JSON, on va voir l'intérêt, hein, c'est que comme c'est du texte, c'est facile à gérer avec un système de contrôle de version. Donc, démarrage et organisation de l'interface. Hein? Alors là, je peu, ça prendre un peu plus de temps. Donc, je vais ouvrir une console. Donc, euh, hop, hein. j'en ai une ici, je vais euh, zoomer le texte. Ctrl plus, plus, plus, euh, qu'est-ce que fais-je Voilà. si je l'accroche pas. La souris ça va être plus simple. Oups. Voilà. Bon, je peux encore grossir le texte. Hein. Voilà. Donc euh, ici j'ai plein de notebooks, hein, donc c'est intéressant. Donc ce qu'on fait, on lance la commande Jupiter. Alors je vais pas je vais pas parler de l'installation. Alors, notebook, notebook. Alors pour l'installation de Jupiter. Donc soit vous êtes sous un système Linux et vous avez utilisé le système de package de votre distribution, hein, ou bien vous êtes euh, sous euh, Mac ou Windows, et dans ces cas-là, si votre, euh, euh, votre finalité d'usage c'est plus dans un ambiance scientifique, dans ce cas-là, je vous conseille d'installer une distribution qui est devenue maintenant la norme en termes de Python scientifique, qui est aussi disponible sous Linux, hein, qui est Anaconda Python. L'intérêt, c'est que vous avez un seul installeur, il vous installe, il vous installe tout, y compris le notebook, les scipy, les les numpy et tout un tout, tous les scikit-learn, scikit-image, tout ce qu'il vous faut pour faire du traitement d'image de computer vision, de l'apprentissage machine ou du calcul numérique. Là, qu'on a Python, avec un seul installeur et tout est parfaitement bien configuré et opérationnel. Et en particulier le notebook, si vous êtes sous Windows ou Mac, vous avez dans votre menu démarrer et il, fait, il y a une entrée notebook et il vous le lance euh, aussi simplement que ça donc là moi je suis en mode, en mode manuel hein, pour détailler un petit peu donc Jupiter notebook, entrée et donc euh, il lance soit un navigateur s'il si n'y en a pas un déjà lancé, soit il va ouvrir une nouvelle fenêtre ou un, nouveau, nouvelle, euh, un nouvel onglet dans un, un existant donc là comme j'en ai déjà un d'ouvert voilà, il m'a ouvert une nouvelle, euh, un nouvel onglet donc là, j'ai déjà prézoomé. Hein. Non, c'est pas si gros. Ça permet de voir. Donc là, vous avez la possibilité ici New. Vous avez la possibilité euh, d'ouvrir, euh, de créer un nouveau euh, notebook. Ah, je me trompe de bouton niveau notebook. Voilà. Donc ici, j'ai un seul noyau d'installer. C'est le noyau Python 3. Vous pouvez avoir plusieurs noyaux, un Python 2, un Python 3, un, un, Ru, un iRuby, un iJulia, vous avez énormément je vous ai dit, il y a plus de 70 noyaux disponibles si ça vous intéresse. Donc je peux en créer un nouveau ici, hop, voilà. Donc il me lance, voilà. Et donc j'ai une interface ici, je peux insérer des nouvelles cellules pour insérer des cellules au-dessus, au-dessous. On a des raccourcis clavier, j'en parlerai tout à l'heure, euh, pour manipuler le noyau derrière, le redémarrer, l'arrêter. Euh, euh, exécuter toutes les cellules, tout ce qu'il faut pour éditer. Donc, par défaut, là, j'ai une cellule euh, une cellule de, euh, de texte, de, de code, oui, je peux exécuter du code, je peux mettre du markdown, à ce moment-là, je vais travailler ma cellule en markdown, voilà, Et je peux exécuter euh, tout ce que je veux, d'accord c'est du gras. Voilà, je fais un truc un petit peu simpliste. D'accord Et pour ouvrir euh, une cellule, quand on est sur euh, le mode euh, ici, voilà. Pour ouvrir un notebook, il suffit de cliquer dessus. Donc déjà, par exemple, celui qui va me servir tout à l'heure. Ça, il sera déjà ouvert. Voilà. Je reviens ici. Oui, c'est un notebook. Il est, il, est sur le, il est sur la clé que j'ai fait à circuler. Alors, quand j'ai démarré, alors, il est du type slide. J'en parle un petit peu à la fin, parce qu'on a des métadonnées qu'on peut associer à chaque cellule. Et puis, je peux dire, cette cellule-là, c'est un slide principal, après, un slide secondaire ou un fragment, ce qui, qui permet de piloter les, de manière sémantique les, les différentes animations. Donc, euh, l'interface, voilà, contenu, on a une notion de cellule. On peut purger les sorties, bon... Ça, euh, c'est classique, classique. Les raccourcis clavier, donc les raccourcis clavier qui sont documentés. Euh, vous avez une touche pour ça dans le menu, dans le menu Help, vous allez voir, vous avez les raccourcis clavier. Donc l'affichage risque des objets. C'est important, vous savez qu'en Python euh, classique, vous avez une fameuse méthode REPR qui vous permet d'avoir une représentation de l'objet, mais qui est en mode ASCII. Donc I Python généralise sur ce principe et a injecté, alors avec des simples underscores cette fois, toute une déclinaison de représentation, HTML, JSON, PNG, JPEG, LaTeX et SVG. Et le notebook est, est capable d'interpréter et d'utiliser ça. Donc, on a des objets euh, ad hoc qui implémentent ce protocole. Par exemple, si je veux afficher une image, j'utilise l'image. Euh, Alors, soit je j'écris dans une cellule Markdown un fragment HTML qui fait inclure une image avec les chevrons, soit j'utilise cet objet. D'accord Logo image, logo Python. Et si je regarde, cet objet possède une méthode qui s'appelle représentation euh, PNG. Effectivement, si je l'invoque si et je regarde les dix premiers euh, caractères, les dix premiers octets, j'ai bien euh, du code euh, PNG, qui est directement envoyé au navigateur. Sur le même principe, <rire> si je veux afficher euh, de l'audio, hop, il m'affiche un petit. Euh, comment c'est possible et eh bien, si on regarde. Mon objet Song a une méthode représentation HTML et qui euh, va euh, sortir du HTML5. Pareil, on a une bibliothèque tiers, par exemple Pandas, par défaut Pandas, est capable de représenter ces data frames sous forme de tableau HTML. Donc là, un petit clin d'œil au Big Data rennais avec les statistiques de la bibliothèque des champs libres. Et une autre bibliothèque tierce là, qui va exploiter euh, l'affichage LaTeX, c'est Simpi, c'est une bibliothèque de calcul symbolique en Python. Donc voilà, si je fais le développement en série de Taylor euh, de Cosinus au voisinage de 0 jusqu'à l'ordre 6, ça me fait des petites choses. Et là, un truc complètement euh, absurde, hein, une dérivée, une fonction improbable, histoire d'avoir un petit affichage euh, sympa. Et je peux capturer les sorties de Matplotlib, voilà. Une petite fonction, toc toc. Et si, ça c'était un matplotlib inline, avec la directive matplotlib notebook, j'obtiens un résultat semblable mais interactif. Donc là c'est une image, hein, pour, parce que l'interactivité ne marche plus dans les slides, à moins d'utiliser une extension qui s'appelle Rise, mais qui n'est pas tout à fait stable encore. Et en fonction, vous cliquez sur les boutons, ça vous permet de zoomer. Hein, donc ces démos-là, par contre, je vous fournis avec le, le notebook là, sur la clé, où je vous donnerai une adresse web si vous voulez récupérer tout à l'heure. Euh, ces démos-là, j'ai fourni dans un notebook aussi à part. Vous pourrez interagir et exécuter euh, ces choses-là. Donc là, on me dit, je n'ai pas beaucoup de temps, donc euh, je vais éventuellement sauter cette partie-là. Hop, <rire> je reviendrai sur les démos tout à l'heure. Cellule de texte riche. Donc, je vous dis Markdown, markdown HTML et LaTeX. Donc, Markdown, vous connaissez, hein, c'est comme sur GitHub. Ça permet de faire des titres, des listes ordonnées, toutes sortes de mises en forme typographiques. Sympathique. Euh, on, peut même, on a même les extensions comme sur GitHub pour faire des petites tables. D'accord Les liens sont automatiques. Coloration de, syntaxique de, de code arbitraire. Donc, là, je suis resté dans l'idée Python, mais on pouvait faire de la coloration. Euh, de n'importe quel code. Hein, tout ce qui est disponible dans la bibliothèque Pigment, vous pouvez euh, l'utiliser là. Euh, du latex, ben, vous pouvez faire du latex, c'est le formalisme que, vous con que certains connaissent peut-être, voilà, qui vous permet de faire des, des, des formules intéressantes. Donc. Et les IPY widgets. Et ça, c'est pour une extension Python, pour, euh, euh, qui vous permet de rajouter des boutons et tout ça. Donc vous pouvez rajouter des zones de saisie, des cases à cocher, des curseurs, des menus déroulants, et qui en temps réel vont piloter une fonction que vous leur aurez, aurez donnée. Et donc, euh, c'est la clé réside dans la commande Interact, donc l'essentiel c'est from IPyWidget import Interact. <rire> et là, par exemple, j'ai une fonction donc, pour illustrer tous les cas possibles de l'entier, du flottant, du texte, et du codé éventuellement, et du booléen, donc une fonction démo qui prend tout ça en paramètres et qui affiche euh, du texte, un petit message pour dire voilà, voilà ce que j'ai reçu. Et là, je branche Interact dessus et euh, je dis, voilà, mon entier doit varier de 1 à 10, mon flottant de 0 à 1.0. Je n'ai pas précisé de page, je prends le PAB euh, par défaut. Euh, du texte, je dois pouvoir choisir parmi pomme, poire et orange. Et du code, je vais pouvoir choisir entre clé 1 et clé 2. Mais le résultat qui sera injecté dans ma fonction, c'est la valeur associée, c'est première clé ou deuxième clé. Et donc quand j'envoie ça, qu'est-ce que j'obtiens Voilà. J'ai une petite case à cocher pour mon bolet, hein. ah, je l'ai oublié. Donc, True par défaut, je décoche, ça envoie false à la fonction. Et la fonction, à chaque fois, je bouge un curseur, je sélectionne une autre entrée, et la, ma fonction est automatiquement rappelée, et l'affichage, donc ici, en dessous, est mis à jour en temps réel, au fur et à mesure que vous bougez les curseurs. Et euh, ça marche aussi avec une sortie graphique. Donc voilà, <rire> j'ai un curseur ici pour me permettre de faire varier euh, la phase de mon sinus et on voit comme sur un oscilloscope euh, ma courbe sinus s'animer. J'aurai peut-être le temps de faire une démo. Peut-être. <rire> et enfin NB Convert, c'est l'outil qui m'a permis de faire les, ce, ce, ce transparent. C'est transparent avec Jupiter. <rire> on peut convertir donc les notebooks euh, dans n'importe quel format HTML, PDF, diapositive avec reveal.js. Qui va faire les animations, donc c'est ce que j'ai fait. On peut convertir en pure Markdown, en restructured text, et on peut même en extraire des scripts. Bon, ça c'est. Euh. Euh, donc euh, voilà, alors le notebook de cette présentation. Alors, euh, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, F11. Voilà, si je reviens ici, Notebook Home, ma présentation, elle est ici, Hippiton et Jupiter. Voilà. Toc, toc, toc, ça charge, ça charge. Ouh, Bon, est une, ma machine n'est pas une, voilà, c'est pas une machine de course. Alors, vous voyez, j'ai affiché les, ce qu'on appelle les métadonnées. Pour ça, j'ai été dans View, euh, Cell Toolbar. View, Cell Toolbar, et vous voyez, j'ai sélectionné Slideshow. Et donc là, je peux sélectionner pour chacune de mes cellules, si c'est un slide, un sous-slide, enfin une diapo, une sous-diapo, un fragment, ou des notes, pour moi, euh, pour le speaker. Parce que le speaker a sa propre interface avec une petite montre qui me dit que ça fait déjà 33 minutes que je cause. Voilà. Et donc, voici à chaque fois, je saisis, je saisis. Donc ça, c'était... Euh, voilà. Je, je, reviens, je reviens ici. Donc les métadonnées de cellules. Et comment j'ai lancé tout ça j'ai lancé tout ça. Ah ben c'est déjà disparu avec NB Convert, mais on ne voit plus. Euh, non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre, mais il euh, y a tellement eu de, de sorties de log qu'on ne voit plus la commande. Donc euh, en plus c'est personnalisable. Moi j'ai pris euh, les données, enfin euh, la, la présentation brute de, de Fonderie, mais vous pouvez.. Il y a un template et euh, des CSS qui vous permettent de personnaliser. Euh, cette, euh, cette présentation. Alors, Pour coopérer sur un notebook, comme je vous ai dit, on ne peut pas travailler simultanément à plusieurs sur la même instance de notebook, puisqu'on se marcherait sur les pieds. Hein, on partage les mêmes... Euh, c'est euh, par défaut monoprocess. Donc, euh, comme cependant, comme c'est un fichier JSON, on peut très bien collaborer via un, un, un, un outil de gestion de version. Et si on utilise GitHub, on a vu GitHub supporte nativement l'affichage des notebooks. Donc, on peut partager, par exemple, via euh, GitHub. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Hein, comme c'est un fichier, on peut aussi se le partager, ben, ici, par une clé. J'ai une clé qui circule, là, quelque part. Donc, <rire> par le réseau, j'ai une archive, je vous donnerai l'URL, si vous voulez, à la fin, si vous voulez, pour vous rattraper. Et, voilà, le NB Viewer en question. Et donc voilà, le NB Viewer va vous servir pour des gens qui n'auraient pas Python, qui n'auraient pas Jupiter, ben vous leur faites une copie HTML. Donc ça va être euh, la sortie du notebook figé en HTML ou une sortie PDF euh, pour, euh, si pour être encore plus de portabilité. Ou vous mettez ça sur Github ou sur le NB Viewer public, il y a un NB Viewer public ici, euh, je peux le lancer. L'intérêt de ce NB Viewer public, c'est que maintenant on a des articles scientifiques qui commencent à être publiés dessus. J'ai pas la sauter, la connexion internet a sauté, je vous laisserai euh, voir ça. Donc maintenant on a une vraie véritable bibliothèque de notebooks qui s'est constituée et vous avez accès aux sources, donc vous pouvez le télécharger et l'exécuter vous-même. Donc, vous avez toutes sortes de. Tous les, une grande partie des exemples que je vous ai montrés tout à l'heure en sont tirés. D'accord Et voilà. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions euh, Est-ce qu'on a du temps pour faire des petites démos D'accord. Donc, si vous avez. Oui Alors euh, en fait, euh, je, vous savez les, les, les terminaux, parce que par j'utilise terminal GNOME. Quand vous lancez un terminal, il vous demande quelle est la commande à lancer. Soit vous lancez le shell système, soit vous lancez Python. Donc ai Epitone, mais c'est toujours Bash qui va piloter euh, mon login. D'accord. C'est pas le, pas, j'ai pas remplacé le shell système, j'ai remplacé mon shell interactif par euh, Python. Oui, c'est interprété quand même du python. Ou alors j'utilise les commandes magiques ou les commandes exclamation quand j'ai besoin d'accéder au shell et lancer des, des programmes. D'accord. Sachant qu'il y a une commande magique particulière qui vous permet de charger sous forme d'alias tout votre path, ce qui vous évite de passer par les, la redirection point exclamation. D'autres questions Sinon, il n'y a pas d'autres questions. Je fais la petite démo de ce que j'ai pas, de ce que j'ai montré en mode figé. Oui. Euh, nouveau, nouveau euh, pas, ah, Je ne je regarde jamais les changelogs. <rire> euh, euh, j sais, je, alors là, bah, alors, la version 4, ils ont tout éclaté. Et la version 5, je n'ai pas regardé parce que je l'ai tiré récemment et je n'ai pas encore été regardé. Hein, mes slides doivent être compatibles avec la version 4 puisque j'ai n'ai rien fait le plus depuis. Voilà. D'autres questions Non alors, c'est fini Donc, euh, <rire> je regarde la situation. Donc, j'en étais euh, les démos, ici. Oui Oui, c'est ça, je vais vous le montrer là, directement, en temps réel, pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, je charge les classiques, Matplotlib et NumPy, parce que je vais faire euh, des affichages. Alors là, c'était... Ah, ouais. euh, je vais faire F11. Déjà je vais gagner de la place. Donc ici je peux gagner encore de la place en, en évacuant le header et tout le bar. Donc ici j'illustre en passant euh, les, comment je peux contrôler aussi l'affichage avec tout ce qui est fourni par iPython Display. Là je peux faire une animation carrément en temps réel en, en, en contrôlant euh, la manière donc c'est affiché ou réafficher. Donc ça c'est une petite démo, vous pourrez regarder. Donc voilà, j'ai exécuté. Voilà. Hop. donc là il me rajoute des sur un même, un même canevas différentes fonctions, donc ça c'est un classique hein, cette animation là c'est un classique pour illustrer le, cette affaire, voilà il a fini et donc les fameux e-widgets voilà euh, ah oui le fameux e ouais, le mode notebook de Matplotlib, je voulais vous montrer est-ce qu'il va démarrer ah. ah là je fais un four là il me l'a mis où Bon il doit me manquer un morceau là désolé je sais pas ce qui se passe bon. je recommence ah si voilà c'est parce que mon écran euh, a ah, l'écran est un peu petit voilà donc la figure ici j'ai des boutons d'interaction ça me permet éventuellement de zoomer dans une partie de la figure. Hop. Voilà. Et me déplacer dedans. Donc là, c'est pas évident parce que mon écran est pas assez grand. Hop. Voilà. Donc ma machine est un peu lente et l'écran ne euh, permet pas. Donc tant pis, je passe à la suite. Donc j'espère que là, ça va rentrer dans l'écran. Donc j'importe Interact. Donc je prends l'exemple de tout à l'heure. Montrez avec le curseur ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, si je clique sur OK, je le décoche, vous voyez ces trous en bas, je le décoche, c'est devenu false. Et là, je peux bouger mon entier, tac, tac, tac, vous voyez l'entier évolue, donc c'est des pas de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en flottant, voilà, vous voyez, il bouge en bas, à la sortie, il s'adapte, en temps réel. Oui, oui, oui, oui. Il y a, un, je ne sais plus, je connais plus par cœur, mais vous, il y a un interact prend un autre argument qui dit qu'on on qu'au qu'au moment où je lâche la souris. C'est ça la question là, je... Non, non, c'est au moment où je relâche la souris. D'accord. Donc tant que je bouge le curseur, il ne se passe rien, et quand je le lâche, ça se met à jour. Euh, mais on doit pouvoir faire aussi avec la souris. Donc là, c'est pareil. Si je choisis, non, j'ai déjà, Ouais, pouvoir, c'est pas une pomme. Et voilà, ça s'est mis à jour automatiquement. Et je peux faire pareil euh, avec des graphiques. Donc là, je prépare des graphiques. Voilà. Et là, il va gérer euh, parfaitement une sortie graphique aussi et la mettre à jour en temps réel. Voilà, ma, mon notebook, c'est un tout petit ordinateur. Il a un peu de mal, hein, il est un peu lent. Mais vous euh, voyez, euh, voyez l'idée. D'accord il y a un peu de temps à rattraper, il y a une petite latence. Mais je vous assure, sur un ordinateur de bureau, c'est tout à fait fluide. <rire> voilà, des questions Ouais <applaudissements> Merci. <rire> Hop, je ferme tout.